TerraClick vous souhaite la bienvenue. Vous avez un souci avec votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone TerraClick intervient rapidement à domicile. Nous maintenons vos appareils à jour et nous vous donnons également des cours particuliers pour une autonomie totale. Et tout ça à partir de 30 euros. Appelez vite au 0640 745 722. Coup d'un appel local depuis un poste fixe ou mobile.